Comment être plus productif pour atteindre ses objectifs Alors ça, c'est une question qui m'a été posée sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte car je publie pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un like, car dès qu'on atteint les 100 likes, YouTube référence mieux notre vidéo et ça nous permet de nous faire connaître auprès de plus de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous dans la description, car tu auras le lien d'accès immédiat vers ma prochaine masterclass, où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Comment être plus productif et atteindre ses objectifs Dans cette vidéo, je vais te partager 7 conseils à mettre en place si tu veux être plus productif et atteindre ses objectifs. Car c'est une question qui m'a été posée et moi je vois qu'il y a un bon nombre de personnes surtout en début d'année. Je pense que tu vas te reconnaître dans ça, moi aussi hein, c'est pareil c'est que en début d'année, on se dit voilà, là c'est notre année, on, on dit oui je veux par exemple investir, entreprendre faire du sport, etc. et tu vois que des fois, quand tu arrives au mois de fin de janvier février, la motivation n'est plus la même donc le premier conseil que je t'invite à faire c'est de définir des objectifs il faut que tu définisses des objectifs à l'année déjà et que tu prennes un papier pour les écrire tu écris tes, tes objectifs à l'année après tu vas les, comment dire, les subdiviser en objectifs semestriels trimestriels, mensuels et journalier. Pourquoi je te dis ça Car ça va te permettre d'avoir vraiment une plus grande clarté par rapport à tes objectifs. Je te donne un exemple. Si tu dis par exemple, cette année je veux 1 million d'immobilier tu vois mais ça c'est un objectif sur une année mais comment vas tu découper cela sur l'année peut-être acheter un appartement tous les six mois ou euh, acheter un appartement tous les trimestres donc il faut vraiment que tu définisses ça et à chaque fois que tu vas définir ton objectif tu vas définir ton objectif semestriel trimestriel et ton objectif mensuel donc plus tu vas être précis dans ton objectif en termes de temps plus ça va te permettre d'établir un plan d'action journalier pourquoi je te dis ça car le fait d'avoir un objectif journalier comme moi je fais par exemple tous les jours la, enfin la veille donc avant de me coucher j'écris mes objectifs du jour d'après qui sont en lien avec mon objectif mensuel qui lui est en lien avec mon objectif semestriel et qui est finalement en lien avec mon objectif annuel donc je vois que ça s'embrique se, ça comme ça donc lorsque tu vas écrire ton objectif journalier ce sera clair pour toi sur le plan d'action, Ahmed. Est-ce que demain, il faut que j'aille visiter Est-ce qu'il faut que j'aille appeler, euh, relancer des, des, des vendeurs à qui j'ai fait des offres d'achat, etc. Ou bien en business, par exemple. Là, je te donne mon plan d'action, par exemple, que j'ai eu aujourd'hui. Je me suis fixé de tourner cette vidéo, de relancer des clients, d'appeler deux clients à moi en coaching et euh, de faire un point avec mon assistante commercial. Tu vois, donc ça, c'est ce que je me suis dit pour aujourd'hui et c'est en lien avec mon objectif mensuel. Donc, la deuxième chose que je t'invite à faire vraiment pour être clair dans tes objectifs, c'est de les écrire. Pourquoi les écrire? Car le fait d'écrire ton objectif et de le faire assez souvent et même de le lire assez souvent, ça va te permettre vraiment d'emprégner ça dans ta tête et même de te visualiser avec cet objectif-là. Donc, tu peux te visualiser avec, je sais pas, deux appartements, trois appartements ou tu peux te visualiser avec une entreprise avec des employés, etc. Ça, c'est un exercice que j'ai fait quasiment tous les jours. pour te dire pendant des années, j'ai fait pendant tous les jours et même aujourd'hui, je le fais, c'est que tous les matins, je lis mes objectifs annuels, je lis mes objectifs semestriels et je lis mes objectifs mensuels. Comme ça, chaque fois, je sais que voilà ce qu'il faut que je fasse pour atteindre mon objectif. Et au fur et à mesure, tu as mis des plans d'action, ça va vraiment te rappeler ce que tu dois faire, ce que tu dois mettre en place pour atteindre cet objectif-là. La troisième chose que je t'invite à faire c'est de mettre en place un plan d'action clair journalier donc comme je l'ai dit tu écris tes objectifs la veille pour la journée suivante et honnêtement ça c'est vraiment euh, quelque chose à faire il faut que tu aies une to do liste et chaque fois que tu auras réalisé un objectif dans la journée tu rayes comme ça tu sais qu'à la fin de la journée bon même si tu as 10 points par exemple et que tu as fait 8 points sur 10 tu sais quand même que tu as fait la majeure partie de ce que tu étais fixé comme objectif et si tu as par exemple 5 points sur 10, là tu vois qu'il y a un problème. Donc, mais au moins c'est clair dans ta tête et tu sais ce qu'il faudra que tu fasses cette journée-là. La quatrième chose que je t'invite à faire, c'est de te lever plus tôt pour mener à bien ta journée. Moi, je vais t'expliquer un peu ce que je fais. C'est que moi, je fais ce qu'on appelle le morning. Je t'invite à aller lire le livre. C'est un livre vraiment extrêmement puissant. C'est euh, des rituels que tu as le matin. Je te ferai peut-être une vidéo dessus pour t'expliquer vraiment mes rituels du matin parce que beaucoup de personnes m'ont demandé comment est-ce que je fais pour me lever tôt, etc. Sache que moi, je me lève tous les jours à 5h30 et de 5h30 à 6h30, voilà, je fais mon miracle morning 6h30, voilà, je vais sous la douche, etc Je, fais un peu de... je range un peu mes affaires Et à partir de 7h30 J'attaque la journée Donc je travaille de 7h30 jusqu'à à peu près 11h midi Et je peux te dire que là, je suis vraiment très très très très très productif Donc à part, après midi Généralement, je travaille pas Soit je vais lire, soit je vais un peu au sport Soit je, voilà, je vais à des conférences Je commence à networker, etc Mais le fait de se lever plus tôt, ça va te permettre vraiment d'être seul en fait finalement, car tu te lèves quand il n'y a personne élevé, tu n'as pas de bruit, tu n'as pas d'interruption, tu n'as pas d'appel de, de, ou quoi, ou de... Enfin de, voilà, toutes sortes de distractions qui peuvent vraiment compromettre en fait ta lancée et l'atteinte de ton objectif journalier donc vraiment c'est quelque chose que je t'invite à faire mais les gens te diront oui voilà c'est lever tôt c'est compliqué etc sache que le sommeil c'est pas ton nombre d'heures qui compte c'est comment tu dors en fait et tu vas voir que c'est en lien avec les différents les, les points suivants c'est comment tu dors donc est-ce que tu dors bien donc tu peux très bien dormir par exemple à 22 heures te lever à 5h à 5h du matin et être extrêmement en forme en tout cas moi c'est mon cas et c'est ça qui me permet vraiment d'attaquer la journée de façon assez efficace. La cinquième chose que je t'invite à faire, c'est de manger sainement et de faire du sport. Car c'est ce que finalement tu vas mettre indirectement dans ton corps qui va te donner l'énergie nécessaire pour atteindre ton objectif. Donc j'entends par là manger des fruits des légumes, ne plus manger de conneries de style McDo, KFC, Subway, enfin et autres coca etc moi j'ai vraiment adopté une diète assez particulière c'est que je ne mange je mange vraiment tout ce qui est frais en fait frais et qui donne de l'énergie donc je mange beaucoup de, de, de, de légumes beaucoup de fruits euh, du poisson donc j'évite tout ce qui est frites pâtes c'est tout ce qui pompe en fait ton énergie parce que tous ces aliments là c'est des, des aliments qui vont finalement pomper ton énergie lors de la digestion et c'est pour ça que enfin tu vois tu dois très bien voir de quoi je parle par exemple, quand tu manges à midi, tu as le coup de barre de 14h, peut-être parce que tu as mangé du pain, des pâtes, des frites. C'est des, des trucs vraiment qui ne te nourrissent pas vraiment intérieurement. Alors que quand tu manges un bon plat, plein de vitamines et plein de matières vraiment naturelles, tu as un regain d'énergie et c'est ça qui te permet d'aller de l'avant. Idem pour le sport, tu vois. Faire le sport le matin, aller courir, faire du cardio, etc. C'est des choses qui vont améliorer ton endurance et indirectement derrière, ça te permet d'avoir plus d'énergie, de mieux dormir déjà et de finalement, in fine mieux attaquer ta journée le lendemain. La sixième chose que je t'invite à faire, c'est de vraiment couper les distractions, c'est-à-dire tout ce qui est Facebook, Instagram, la télévision et toutes les sources négatives du style des journaux télévisés, euh, tous les médias, en fait, où on te parle de tout ce qui se passe dans, enfin, dans le monde, en fait, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai installé une extension sur mon ordinateur qui s'appelle Kill Newsfeed. donc c'est vraiment quelque chose qui me permet de ne plus voir le fil d'actualité de Facebook et d'avoir la place des citations inspirantes. Pourquoi Parce que moi, je travaille essentiellement sur Internet et je travaille beaucoup sur Facebook de par euh, tout ce qui est stratégie, marketing, etc. Donc, le fait de... Si, si j'ai les, les news d'actualité de mes amis ou autres, ou de ce qui se passe, les blagues, etc. Tu imagines bien que je ne vais pas être productif. Donc, j'ai vraiment mis en place ça pour ne plus avoir à voir ce qui se passe sur Facebook et plutôt me concentrer sur mon travail. Pareil sur Instagram, pareil sur euh, WhatsApp. J'ai désactivé les notifications, donc... Pour me joindre c'est très, très très compliqué Les personnes qui me connaissent sachent que voilà je voilà, des, des fois on m'écrit je réponds peut-être le lendemain tu vois juste parce que moi j'ai mis mon téléphone de côté et je me concentre essentiellement sur ce que je suis en train de faire les sources d'informations négatives c'est par exemple tout ce qui est le journal bfm tv radio canada etc donc ça c'est des informations qui vont venir te polluer l'esprit car à chaque fois que tu allumes la télé si tu remarques bien on va te dire oui il y a eu tel attentat, il y a eu telle manifestation, il y a eu telle explosion, il y a tel qui est mort, etc. Et ça c'est des choses qui indirectement affecte un peu ton énergie car tu portes ton attention dessus et ça commence à te stresser tu vois je dis pas qu'il faut pas être au courant de ce qui se passe sur terre mais moi par exemple je ne suis plus les informations mais je suis plus ou moins au courant avec un peu de décalage de ce qui se passe pourquoi parce que tu peux marcher dans la rue tu entends quelqu'un dire ça ou tu retrouves des amis qui vont te parler de ça etc mais moi je ne vais pas mettre mon énergie pour aller chercher de l'information négative tu vois parce que quand tu vas allumer la télé on va te dire qu'il y a telle personne qui est morte ou qu'il y a eu tel attentat etc toi tu prends, de ton, tu prends ton énergie et tu vas chercher des informations qui vont t'affecter personnellement. Alors que ce pas ça. tu faut prendre ton énergie pour aller chercher des informations qui vont t'enrichir ou pour aller mener des actions qui vont te permettre d'aller de l'avancer totalement différent. Donc moi, c'est un peu l'approche que j'ai. Et c'est l'approche que la plupart des entrepreneurs et investisseurs ont. C'est-à-dire, la plupart, tu verras et non pas de télé. Moi, tu viens chez moi, j'ai une télé si mais euh, j'ai pas de câble en fait. j'ai pas de... de, de de forfait freebox ou canal satellite je sais pas quoi je sais même pas comment ça s'appelle ici mais voilà mmh. c'est pour te dire que ça fait des années des années que je regarde pas la télé ma septième et dernière chose que je t'invite à faire c'est de te récompenser moi ce que j'ai mis en place et c'est un conseil que j'ai euh, appliqué avec un de mes coachs c'est que tu fixes des objectifs mensuels ou même annuels hein, et tu te dis ok si j'atteins cet objectif là voilà comment je peux me récompenser ça peut être des choses simples moi par exemple le mois dernier en termes de chiffre d'affaires, j'ai atteint certains chiffres chiffre d'affaires et je me suis dit, voilà, si j'atteins ce chiffre d'affaires-là, je m'offre un bon restaurant, par exemple. vois C'est un, un petit truc comme ça. Ou tu peux te dire, si j'arrive euh, si à acheter un appartement, je m'offre un voyage pour me récompenser de tous les mois que j'ai pris, en fait, pour euh, mener à bien ce projet-là. Si j'atteins tel niveau dans mon business, je m'offre, par exemple, une montre. Donc, c'est des choses, en fait, qui te, tu te récompenses de par tes efforts et de par tes résultats, surtout. Ne pas faire l'inverse, ne pas se dire, ok, je pars en vacances, après je vais aller chercher le résultat. Cherche d'abord le résultat, après tu pars en vacances. Et c'est des choses qui vont te motiver, tu vois. Donc moi, je me suis mis une sorte de bucket list, donc de choses pas superficielles, mais vraiment que j'aime faire, tu vois. Parce que c'est clair qu'à un moment donné, il faut profiter. Et du coup, je me suis dit, voilà, si j'atteins tel objectif, je m'offre ça. Si j'atteins tel objectif, je m'offre ça, etc, etc. Donc franchement, tu allies le plaisir et le challenge parce que tu vas te dire, plus je vais, plus je vais avoir de, de résultats, plus je vais me faire plaisir et... Je pense que vraiment c'est une bonne source de motivation personnelle, en tout cas un bon challenge. Le fait d'atteindre tes objectifs de cette manière-là, ça va faire en sorte que tu savoir encore plus tes résultats et vraiment le parcours en fait, que tu es en train de te tracer. Donc voilà, vidéo un peu longue, mais j'espère qu'elle t'a apporté beaucoup de, de, de contenu, beaucoup de valeur. Donc voilà, tu as les 7 principes que moi, j'applique pour pouvoir être plus productif et atteindre mes objectifs. Et ça, c'est commun à beaucoup d'entrepreneurs et investisseurs. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la liker, je t'invite à la partager à toutes les personnes qui souhaitent devenir entrepreneurs ou même investir dans l'immobilier. Surtout, n'oublie pas de t'inscrire à la masterclass sur le lien juste en dessous et tu verras euh, comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons en immobilier. Laisse un commentaire et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao